Et bonjour, c'est Vincent Formafeu. dont allez découvrir une euh, entrevue avec euh, le célèbre Ken Duple du Martinique Comedy Club. Alors effectivement, bon... on s'est rencontrés euh, il y a peu de temps, une précédente vidéo où euh, vous pourrez regarder ça sur la chaîne où je me suis fait piéger par, euh, par ce monsieur en allant voir un, un de ses spectacles enfin, qu'il organisait au Martinique Comedy Club à Madiana. Et donc, bon, voilà, on a, on va dire qu'il y a eu un bon, un bon feeling euh, entre nous. Et j'ai euh, été vite interpellé par, euh, par son changement de vie. Hein, parce que c'est vrai que lui, il est passé quand même d'une euh, vie, euh, euh, on va dire, euh, métro-boulot-dodo, un petit peu. Il hein, vivait donc en, en Alsace, euh, hein, dans l'est de la France. Et euh, maintenant, il vit euh, dans les Caraïbes. Euh, donc, c'est vrai que... Je peux dire que c'est un sacré changement de vie quand même. Donc voilà, je voulais vous faire partager euh, euh, bah son expérience qui, qui est très intéressante. Et, euh, et figurez-vous que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en plus avec, euh, avec sa troupe euh, actuellement à l'heure où je vous parle. Donc euh, bah, je vais en profiter pour, euh, pour faire le tour un petit peu de, euh, bah, de ses partenaires. Hein, euh, prendre la température aussi, auprès euh, de ses partenaires viennent donc. tout droit tout fraîchement du Québec. Euh, donc, bah, écoutez, je vous, je vous laisse le soin de, de découvrir tout ça. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Merci et surtout, euh, prenez soin de vous et restez vigilants. À bientôt. Merci. Bonjour, je m'appelle Kendou Pelé et je suis en direct live sur la chaîne... Format feu. Euh, alors euh, aujourd'hui, on est là pour parler de plein de choses, parler euh, de moi, ce que je fais ici et de ce que je veux faire encore ici. Voilà, beaucoup de choses qu'on va faire ici. Donc euh, rapidement, moi, je peux vous dire que je suis à la base métis congolais allemand. Voilà, je suis né à Strasbourg, j'ai fait mes études à Strasbourg. Ensuite, j'ai, euh, j'ai fait quoi Ben j'ai fait une partie euh, ensuite à Paris. Et de Paris, je me suis dit, ah c'est compliqué la vie, la vie est chère. Du coup, je suis allé faire mon master en Thaïlande. Bon, Je sais que c'est en Thaïlande, mais ça compte quand même. Ça reste un master. Et, euh, et donc, voilà. Et puis, et suite à ce, ce master, eh ben, j'ai eu l'opportunité de... J'ai eu l'opportunité de rencontrer des, des, des, des Antillais. Alors oui, c'est marrant, des Antillais, après un master en Thaïlande. Mais voilà, la vie fait, fait les choses. Et donc, du coup, je j'ai atterri ici en Martinique. Euh, où je me suis dit, mais c'est fantastique. Je passe incognito. Tout le monde pense que je suis martiniquais. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais rester là parce que en fait, mes affaires sont cachées dans, dans vos affaires. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Euh, maintenant, ça fait 15 ans que je suis là. Euh, après huit après années à faire de la finance euh, euh, tout autour euh, de la Caraïbe, ben, j'ai été rattrapé par la crise financière euh, de, 80, de, de 2011, 2000, 2011, voilà, 2011 et du coup, euh, ben, coup j'ai dû changer de vie. Qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai d'abord ouvert un bar, restaurant parce que la bouffe hein, ça, ça marche toujours, je l'ai retenu des chinois, voilà. au moins j'ai retenu quelque chose de mon séjour en Asie. Et puis après, ben, il s'est passé quoi Il s'est passé que tout simplement, on avait envie de développer euh, la vie culturelle de début de soirée parce qu'en fait, les gens arrivent très tard ici, en fait, en Martinique, on sait que les gens sortent de tard. Par contre, les, les, les bars, les bars, en tout cas, nous, on a des autorisations qui vont aussi pas très tard. Donc, euh, si les gens arrivent à 11h et quand tu dois faire ma minuit, c'est compliqué de faire ton argent. Du coup, on a cherché des, des alternatives pour que les gens viennent tôt euh, dans les bars. Et moi, en fait, j'ai un copain de collège qui, en même temps, était rentré au Giant Comedy Club et qui m'a sollicité pour venir jouer et je me suis dit mais c'est génial ça on devrait faire des des spectacles en début de soirée et puis c'est de là qu'est partie l'idée du Martinique Comedy Club euh, en 2015 euh, et tout simplement ben, cette idée elle est en train de grossir grossir grossir pour euh, pour s'établir et euh, se diversifier donc en fait on met des, on met en place des spectacles on met en place de la formation euh, on met en place une cellule d'audiovisuel et surtout on met, en place, on met en place un nouveau projet qui s'appelle la Martinique Impro League. Et je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui vous tombez le bonjour, vous tombez le jour où je suis avec Monsieur Richardson Zephyr, Madame China Phineus et Monsieur Kenny Thomas. Voilà. Donc justement, euh, voilà, aujourd'hui on a la chance d'être avec euh, Richard Zephyr, euh, qui est euh, coach, euh, champion du monde d'impro euh, et, euh, et humoriste, et comédien et surtout un gars, un gars que j'aime énormément. Parce que vous savez, dans le, dans le, dans le monde de l'humour, euh, tout le monde est en train un peu de.. de, de, de on va dire de de par exemple parler mal sur les autres, mais en fait, on ne trouvera jamais personne qui parle mal de Richardson Zephyr. Et ça, c'est quelque chose qui, qui montre beaucoup de choses, en fait. Voilà. Richardson Zephyr. Coucou tout le monde. Bonjour, je m'appelle Richardson Zephyr, je suis un québécois, euh, donc le Québec au Canada, euh, d'origine haïtienne. Hein? Sac passé, est-ce que tout le monde là alors, euh, donc je suis comédien et humoriste et également je suis euh, un amoureux euh, du magnifique sport qui est l'improvisation théâtrale. Euh, je suis très content d'avoir fait la connaissance du Martinique, euh, Martinique Comédie Club avec Kendo, euh, d'avoir eu la chance de participer au au Festival anti-stress. Je trouve que c'est une bonne idée du Martinique Comedy Club de faire une grande rencontre entre euh, tous les humoristes euh, de la Caraïbe ainsi que tous les humoristes euh, francophones. Et euh, cette idée-là de, de partager l'humour, de, de traverser les frontières et de, de célébrer un peu euh, l'humour et euh, le, le, le quotidien à travers nos vannes, euh, ça rejoint un peu l'idée de l'improvisation. et C'est pour ça que je suis ici en Martinique pour ce deuxième séjour dans le cadre euh, de la création du Martinique Impro League. Euh, l'improvisation, ça a été une de mes plus grandes passions de ma vie. J'en ai fait pendant 27 ans, j'ai été entraîneur pendant 12 ans, puis j'ai voyagé dans plusieurs pays euh, dans le corps, soit pour jouer ou faire des rencontres internationales ou donner de la formation en improvisation. Donc, euh, tu partages, tu donnes et tu reçois. Et puis, euh, je suis très excité à l'idée de, de, de, des, des premiers spectacles qu'on qu va donner ici avec le Martinique Impro League. Euh, je crois que l'improvisation, euh, bon, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un peu du théâtre spontané, hein? du théâtre euh, sans texte, donc euh, ça ressemble à n'importe quoi, mais c'est très structuré, c'est très... Euh, les joueurs ont beaucoup euh, d'outils euh, pour donner un, un spectacle qui est optimal et qui est un, un partage d'énergie, d'humour, du burlesque, du drame, euh, tout réuni dans un seul et même spectacle à saveur martiniquaise, hein, en pile plaisir je vais faire improvisation en Martinique. <rire> Excellent. Est-ce que... Bonjour, mon nom est Kenny Thomas. Euh, J'accompagne Richardson Zephyr dans le masterclass d'improvisation en lien avec la Martinique Impro League. Alors, euh, je fais de l'impro depuis plus d'une quinzaine d'années. Je suis formateur depuis à peu près 17 ans. Euh, J'ai été entraîneur au, dans les lycées, dans les collèges à Montréal avec des jeunes adolescents. Euh, et dans une autre vie, je suis intervenant social, auprès, euh, un assistant social auprès de la jeunesse. Euh, dans le cadre de mon travail, mais aussi euh, dans des contrats bien spécifiques, euh, j'utilise l'improvisation pour développer des habiletés sociales, mais aussi pour euh, inciter les jeunes à prendre part à quelque chose euh, d'artistique, de créatif, mais dans un contexte scolaire, ce qui contribue. Euh, au décrochage scolaire, ça a contribué à mieux connaître les jeunes, à mieux connaître leur réalité et aussi à trouver des, des points d'ancrage qui peuvent les rattacher euh, au milieu scolaire et au fait de, de, qu'ils s'affilient à, à des éléments positifs, que ce soit l'école, que ce soit un groupe d'amis positifs, que ce soit des adultes significatifs. Donc je suis très heureux de faire partie de cette aventure avec Richardson et Shina et Kendou. Merci de nous avoir invités. Euh, parce que l'improvisation, oui, c'est, comme l'a dit Richardson, c'est un sport, c'est un jeu fort amusant, mais c'est aussi, euh, ça, peut, ça peut aussi servir de levier pour développer des, euh, des attitudes au niveau du savoir, savoir-être, savoir-faire, socialiser, et aussi pour développer des, des, des points d'ancrage euh, vers une réussite scolaire et d'insertion sociale. Donc, voilà. Euh, donc. Merci à la Martinique de nous accueillir. C'est un très beau, euh, un très beau coin de notre belle planète. Donc euh, on a, on a, on a couru à gauche et à droite. Euh, donc euh, merci à caspillot de nous accueillir. Merci au Martinique community Club. Merci à la, et longue vie à la Martinique impro League. Bonjour, je me présente, mon nom est Schnapnius. J'accompagne Richardson dans les masterclass ainsi qu'avec Kelly donne. Et euh, on est vraiment agréablement surpris. Il y a du talent en Martinique, vraiment euh, pour l'improvisation. Euh, les gens sont, sont très vivaces, ils ont un sens de l'humour ultra aiguisé. Je pense que c'est quelque chose que, que les Antillais ont en général, un bon sens de l'humour. Hein. Euh, c'est quelque chose qu'on finit par, euh, par développer, euh, pas juste par résilience, hein, juste aussi par une, une joie de vivre quand même. Hein. Il fait beau ici. Il fait beau. Moi, je viens de quelque part parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de neige. Mais Ici, il fait beau et les gens sont de bonne humeur. Alors, on est vraiment content parce que, euh, décidément, le talent se développe ultra rapidement. Et euh, c'est certain que le spectacle de samedi va plaire à, à plusieurs. Donc, on vous invite euh, samedi. Le spectacle est en soirée. Euh, il va y avoir un événement Facebook qui va être créé. Donc, vous allez pouvoir euh, suivre tout ça. Et on espère vous voir bientôt.